Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer la somme de deux nombres avec une fonction. Alors, L'objectif c'est d'apprendre à créer une fonction en PHP. Donc Le travail fait par notre fonction il est volontairement simple, c'est faire une somme. Car c'est déjà compliqué de faire une fonction, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Alors notre démarche, ça va être commencer par préciser ce que doit faire la fonction. Ensuite, on va la coder en PHP, et enfin on va l'utiliser dans notre programme en PHP. Alors, notre fonction, elle doit faire la somme de deux nombres, donc elle va recevoir, on dit en entrée, donc elle va recevoir ces deux nombres, nombre 1 et nombre 2, elle va faire donc le calcul de la somme, et quand on a obtenu ce résultat dans la fonction somme, on va retourner, on va fournir donc en sortie la somme des deux nombres. Donc euh, voilà deux exemples simples, hein. par exemple si on donne en entrée 15 et 5, la somme, donc ça va être 20, et il va falloir qu'on donne en sortie, que la fonction somme fournisse en sortie le, le nombre 20. Pareil avec 14 et 17, si on utilise la même fonction, on lui donne deux autres valeurs, et donc on obtiendra un autre résultat qui est la somme de, de ces deux nombres. Alors on va commencer donc avec un tout petit exemple en PHP, donc voilà. Fait deux, deux calculs donc là c'est le code alors euh, pour présenter un peu ce code donc on a une variable résultat underscore 1 qui vaut 15 plus 5 et qui est affiché ici donc on affiche le texte premier calcul égal et là on fait un écho du contenu de cette variable et là pareil avec résultat 2 donc nous ce qu'on cherche à faire c'est non pas à faire ce travail comme ça mais on va créer une fonction on va définir cette fonction. Donc en PHP, le mot clé c'est function. Il faut nommer notre fonction. Hein, donc on a dit qu'on l'appelait somme. Et après, il y a deux paramètres à cette fonction. Alors, donc on met les accolades. À l'intérieur de ces accolades, donc il y a le, ce qu'on appelle le corps de la fonction, et on va mettre nos, euh, par exemple, notre calcul. Donc le calcul qu'on a à faire, c'est $a plus de la B. On fait la somme. Et une fois qu'on a fait euh, ce, ce calcul, il va falloir qu'on retourne, qu'on fasse un return. Donc ça va être le résultat de donc, calcul de notre fonction. Là, on a une fonction qui s'appelle somme. Il prend deux nombres en entrée, donc deux paramètres. Ces deux paramètres, on fait à l'intérieur de la fonction, on fait la somme, on met ça dans le calcul et on retourne euh, le calcul. Ici, si je sauvegarde et euh, j'actualise, rien ne va changer, hein, parce que on a défini une fonction, mais on ne l'a pas utilisée. Alors on va faire une utilisation de cette fonction, on va dire que par exemple la somme, c'est euh, la somme de 1 et 2. Voilà, et on va faire une deuxième utilisation de cette fonction, par exemple la somme, c'est la somme de 3 et 4. On sauvegarde tout ça, on actualise. On obtient bien 3 pour notre première somme, résultat 1 ici, qui est affiché, et résultat 2. Donc le, le travail initial, donc pour revenir à notre exemple, c'était la somme de 5 et de 15, et la somme, il me semble, de 14 et de 17. J'enregistre tout ça, j'actualise dans mon navigateur, donc j'ai bien 20 et 31. Donc j'ai réussi à créer ma fonction et à l'appeler deux fois pour obtenir les bons résultats. Alors, en résumé, donc quand on définit une fonction en PHP, il faut utiliser le mot-clé function. C'est le mot-clé qui permet de créer une fonction. Ensuite, on nomme la fonction et entre parenthèses, on va mettre les paramètres de la fonction. On va les séparer par, euh, par une virgule. Là, j'ai deux paramètres, j'ai une virgule pour séparer les deux. Si j'ai qu'un paramètre, pas besoin d'avoir de, de, de, de virgule puisqu'il n'y a rien à séparer. Puis s'il n'y a aucun paramètre, bah, on referme la paire de parenthèses. Le corps de la fonction il est délimité par des accolades. Donc le corps de la fonction il va contenir toutes les instructions qui sont exécutées lorsqu'on fait un appel à cette fonction. Très important, le mot-clé return, il permet de préciser quel va être le résultat de la fonction. Quand j'utilise cette fonction, le résultat, ça va être le contenu de la $S ici dans, dans, dans cet exemple. Alors une pratique qui n'est pas obligatoire mais qui est intéressante, c'est d'indenter, donc de décaler les instructions qui sont contenues dans le corps de la fonction. Visuellement, ça permet de voir où commence cette fonction et où elle finit euh, en un clin d'œil. Alors, une fois qu'on a notre belle définition de fonction, bah, si on ne l'appelle pas, il ne se passe rien du tout. Donc il va falloir appeler cette fonction. Donc là, on va passer du côté utilisateur de cette fonction. Par exemple, ici, je fais un appel de cette fonction en donnant comme argument en entrée 15 et 5. Et ici, un autre appel donc de la même fonction, mais en donnant en entrée 14 et 17. Donc, j'obtiendrai un résultat différent. Alors, très important, hein, les arguments d'entrée, ils sont ordonnés. Donc, le premier et après le deuxième. Donc, le 15, il va être déposé dans $A. Le 5, il va être déposé dans $B. Et après, cette fonction va être exécutée avec 5 15 et 5 comme valeur. Lors de l'appel suivant, bah, $A, donc le paramètre $A, il va recevoir en entrée 14 et le paramètre $B, il va recevoir 17. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir.